L'ONU, en anglais « United Nations Organization », c'est l'organisation des Nations Unies. Sur leur logo officiel, on voit le monde entouré de rameaux d'oliviers. Cela symbolise le rôle de l'ONU, établir la paix dans le monde. L'ONU a été créée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre a été si terrible que 51 États ont alors promis d'entretenir des relations pacifiques. C'est pourquoi ils ont tous signé un accord, la fameuse charte de l'ONU. Chaque État souhaitant intégrer l'ONU doit signer et reconnaître cette charte. Presque tous les pays du monde l'ont fait. Dans la charte sont inscrits les objectifs de l'ONU. Paix dans le monde, coopération internationale et protection des droits humains. Ces derniers sont réaffirmés dans la Déclaration des droits de l'homme. Déclaration dont Spirou est la mascotte. Tous les organes de l'ONU travaillent selon ces principes. Le chef de l'ONU s'appelle le secrétaire général. Depuis 2017, c'est le portugais Antonio Guterres. Le conseil de sécurité, c'est l'organe le plus important de l'ONU. C'est une sorte de gendarme mondial. Au sein de l'ONU, il y a aussi l'UNICEF, le fonds pour l'enfance, et l'UNHCR, le haut commissariat pour les réfugiés. C'est pour eux que travaillent des ambassadeurs comme l'actrice Angelina Jolie. De nombreuses célébrités soutiennent les organisations humanitaires. L'ONU peut intervenir après une catastrophe naturelle ou pendant un conflit. Elle fournit de l'eau, de la nourriture, des médicaments et s'occupe des réfugiés. Si jamais une guerre éclate, l'ONU peut y envoyer des troupes pacifiques. Ces casques bleus ont des armes, mais ils ne les utilisent qu'en cas de légitime défense. L'ONU se charge aussi de l'éducation et de la culture. Et ça marche dans le monde entier, il y a beaucoup plus d'enfants qui vont à l'école aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et l'extrême pauvreté a également diminué. Pour la paix, cependant, il y a encore du travail.